Ça y est, on a fait une semaine de la saison 1 de Shadowlands on a eu l'occasion de faire plein de choses il y a eu l'occasion de choper également plein de chiffres, dans cette vidéo on va voir qu'est-ce que ça donne niveau DPS sur Shadowlands quelles sont les classes qui en valent le plus quelles sont les classes qui mettent les plus grosses patates les classes qui s'en sortent le mieux et celles qui mettent les plus gentils baffes les... Les... les cadeaux, celles qui sont gentilles envers les ennemis, qu'est-ce que ça donne à l'heure actuelle quelle va être la modification d'équilibrage qui a déjà été prévue et est-ce que ça va changer tout ça et est-ce qu'à l'arrivée du mythique ça va changer quelque chose, donc je vais expliquer pas mal de choses au niveau du raid, au niveau de Château Natria, et on va expliquer de pourquoi les classes en sont, où elles en sont, et on va voir là où elles en sont. C'est parti pour aller décortiquer et tout ça, let's go Donc on va se baser principalement sur Warcraft Log et sur ce graphe-là pour commencer à voir des choses. Ce graphe-là, c'est basé sur le, le, tous les logs qui ont été faits sur Château en héroïque, avec du 95% Personnel. C'est-à-dire que ce sont les 5 meilleurs de chaque spécialisation qui sont agrégés et du coup on peut voir la différence de dégâts purement entre les classes sur le raid juste avant de rentrer en détail dans ce graphe, je vais te faire un petit passage pour te rappeler un petit peu comment fonctionne la tria quels sont les types de boss et pourquoi on voit ce genre de dégâts donc on va aller voir ça rapidement on va utiliser pour cela le site rapidement de mythic trap qui va me permettre de te survoler rapidement les boss et t'expliquer un petit peu ce qu'ils font donc Hurlel, c'est un boss purement mono-cible avec des phases, euh, des phases de burst et des phases où tu ne vas plus taper. Donc avoir des gros cooldowns, une grosse phase de burst, c'est plus sympa que d'avoir des, des dégâts vraiment continus. Parce qu'arrive à un moment, tu vas devoir dans tous les cas t'arrêter et donc t'es avantagé si t'as une phase de burst. C'est du pur mono-cible comme beaucoup de boss, tu vas le voir ici. Huntsman Altimore, c'est du double-cleave. T'inquiète pas, hein, quand on reparlera des specs, je vais t'expliquer euh, là où elles sont intéressantes ou pas. Mais en gros, t'as deux cibles en permanence, donc plus tu peux taper deux cibles, mieux t'es. Artificier c'est du mono-cible, euh, pardon le, le dévoreur c'est du mono-cible, l'artificier c'est également du pur mono-cible avec des fois des petits zads des petits mais grosso modo c'est du gros mono-cible, Sun King Salvation là il y a des zads de partout mais ils sont un petit peu séparés de base mais en tout cas c'est un gros combat avec plein de monstres différents, ça c'est de la défense de base hein, simplement, Lady Nerva c'est du mono-cible avec des fois des petits zads à, à, à OE, donc 1, 2 ou 3 en mythique. Il faut quand même les gérer, il y a un peu une phase d'AOE Mais c'est quand même beaucoup de, beaucoup de single target Juste des fois il y a des adds à taper en plus ça, ça peut un peu Être comparé à si on veut Radun euh, De ce qu'on avait pu connaître sur 8.3 Conceal of Blood, là t'as l'impression qu'on a 3 mais en réalité il y en a un, cependant il y a quand même des adds qui arrivent Donc voilà, t'as un mix de gestion entre des adds un petit peu séparés dans la salle et en même temps un boss à tuer et des adds en priorité à focus sinon tu peux plus taper le boss T'as Switch Fist. ça c'est le gros DPS mono-cyburel euh, mono qui, qui est très embêtant pour les corps à corps et qui a des grosses phases de burst toutes les minutes et ça pareil t'inquiète pas je vais y revenir Là, on est principalement sur du double cleave, il y a un petit peu de tout, il y a des adds, il y a des machins, mais généralement, il va y avoir deux, deux, ad, deux, deux trucs à taper en même temps. Donc, ça peut être un ou deux. Et sinon, on a le dernier boss, on a Sir Denatrius. Ça, ça va dépendre de la difficulté, mais de, de la phase, vu qu'il est en trois phases. Mais c'est beaucoup de mono-cibles, il y a des petites phases de multi-cibles, et voilà. Donc, tu vas enchaîner entre du mono-cible, du target dad, du mono-cible. Maintenant, qu'est-ce que ça donne du coup au niveau de dégâts qu -ce que, Quelles sont les classes qui sont les plus intéressantes là-dessus Déjà, il y a un truc à savoir, euh, on va parler du petit bientôt, mais les druides Eki, les SP, sont des classes qui marchent bien dedans et le démo afflit Parce que sur la plupart des fights, je vais te mettre un petit exemple de clip par là, tu as des Zad qui sont à droite à gauche mais en fait ils sont pas forcément packés. Donc tu pas forcément une notion de réellement de cleave mais plus de il va falloir cibler un truc. Par exemple sur des Atrius, tu as des adds, ils sont à l'autre bout en fait, ils sont des archers, ils sont à l'autre bout du truc, il y a que les distants qui peuvent les taper. Si tu es un distant à dot, c'est parfait, tu vas pouvoir dot celui qui est loin, tu vas pouvoir dot celui qui est au niveau des mêlées donc tu vas aider ton groupe à ce niveau-là à les tomber plus rapidement, comme ça ils pourront resweech plus rapidement sur le boss. Tu peux également utiliser son épée pour cleave un petit peu des et il y a plein de phases comme ça où il y a des adds à droite à gauche et le fait de pouvoir mettre des dots de partout Tu vas gagner énormément En plus les classes à dot Que ce soit chamellem, SP, AFLI, peu importe quand tu mets des dots, ça va te générer, ça va faire du build, ça va te générer ta ressource principale Et du coup tu vas mettre encore plus de dégâts en mono cible Typiquement, euh, en, en SP, bah, tu vas pouvoir générer plus d'insanité si as plus de monstres Si tu es en Chabélène, tu vas avoir plus d'Orion, plus de proc, tu vas faire plus de dégâts Donc en fait, toutes ces classes-là à DOT, c'est un très très bon raid pour elles Et c'est un bon raid pour les classes à distance déjà, déjà ça aide énormément Sinon, t'as des classes comme le DK1P qui en plus peuvent faire des dégâts euh, un petit peu de partout, larges, et c'est également un raid qui marche extrêmement bien pour les classes qui ont des gros dégâts mono cible. Et tu peux le voir, il n'y a pas une classe là, à part moi de marche Vent qui est un peu particulier, je sais pas trop pourquoi il est là, qui n'ont pas des gros dégâts mono cible. Décapier, ça un burst monstrueux, des gros dégâts mono cible. Le Druidique, il a des excellents dégâts mono cible. Le Chasseur précis aussi. Le druide Feral, au final, je vais l'expliquer un peu plus tard, mais ça va en mono-cible. La Flea également. Le rogue, hors la loi, bah, mine de rien, il se débrouille extrêmement bien en monocible. Shamelem, ça va. Le mâche-feu, ça reste pareil, ça reste correct. Le survie, bah, c'est que du monocycle quasiment, c'est également pas mal. Le Red paladin, il va beaucoup bénéficier du fait qu'on a des micro-phases de burst, mais en mono cible, ça va. Arcade mage, évidemment, c'est très bon. Des mono si t'as le bon build également. Sub, c'est du pur cible quasiment. Enfin, tu peux faire un peu de multi, mais. Tes principaux dégâts c'est du mono-cible et de la focus et du focus mono-cible. Et vice versa du coup si on regarde le bas du tableau, est-ce qu'ils font mal en mono-cible Bon le Rogaset c'est un peu particulier, il est juste undertune, donc bon bah il fait mal à personne. Le Warfury, je peux t'assurer qu'en mono-cible, il fait pas de dégâts, le destruit il fait pas de dégâts en mono-cible, le chasseur de Démons, il fait pas de dégâts en mono-cible, le Mage Frost il fait pas de dégâts en mono-cible. Après il y a, y a des classes qui ont besoin un peu plus de, de, de stuff Comme le Gary Arm Bon bah pour l'instant c'est pas incroyable non plus Il a pas de rage donc bah il fait pas de dégâts Le, le Frost en théorie il est censé en faire sur certains builds Mais il a été tellement pareil Undertune qu'au final bah il fait pas de dégâts Le Chameleo en mode cible même avec la frappe tempête ou les trucs sur des vents, ça reste, voilà, ça reste un peu en dessous. Et donc après, on commence à monter. Donc évidemment, ça reste un raid, il faut tomber des boss, et le mono-cible est important. Mais c'est encore plus le cas sur Château Natria, donc c'est évidemment à prendre en compte. Maintenant, on va s'attaquer du coup aux classes qui font vraiment mal, ok? Celles qui, celles qui cassent la bouche, et pourquoi? Le dk 1 il a eu sa maîtrise qui a été refaite. Et, et c'était trop. Hein, on va pas se mentir, voilà. La vérité, c'est la vérité. même si tu joues DK1P, c'est la vérité. C'était trop. Donc du coup, elle a pris un tarif. Il a pris 15% de tarif sur sa maîtrise, sur le prochain patch qui arrive. Donc ça risque de rendre la classe plus viable, plus honnête, un peu plus, un peu plus logique par rapport au reste. Alors ça restera très fort, hein, 15% sur maîtrise. C'est beaucoup, mais, euh, mais en même temps pas tant que ça, enfin, quand tu vois à quel point il est haut devant tout le monde, il y, y avait besoin de faire un truc, donc assez logiquement, le dégât impie va se faire un petit peu réduire, de façon à être un petit peu plus normal, en gros ça maîtrise, ça augmente ses dégâts d'ombre, mais également les dégâts de ses pets depuis, euh, depuis quelques temps. Et entre autres, cette raison-là le rendait vraiment très fort. Outre ça, il a également des CD offensifs très puissants, comme l'Armée des Morts, et tu vas voir certains fights où le fait de pouvoir caler tes CD au bon moment ou sur certaines phases, ça va vraiment faire la différence. Et le DK impie, il a des gros CD qui apportent vraiment beaucoup de dégâts. Même ce soit bah, du coup, maintenant, ça joue quasiment tout le temps avec le pacte impie, etc., qui va te lier à ton pet. Tu vas vraiment faire extrêmement mal dessus, et d'ailleurs, si on mate un petit peu juste le DPS, euh, je vais te montrer un autre, un autre type de graph. Tu verras d'ailleurs sur quel fight sont forts les dégâts limpi. C'est parti. Donc là, je juste dans ces trucs-là. Bon, je commence à connaître le site. Mais là, tu vois par exemple sur du pure mono on voit de limpi, de l'équipe de la flee, mais principalement de limpi. Là, on est sur du double cleave. Mais alors, il y a un peu des petits bugs parce que, euh, parce que certains adds, tu peux les, les quand tu les contrôles, ça les debuff, ce qui fait que tu vas faire mal. Et du coup, ça prend pas très très bien en compte ça et ça le compte trop dans les logs donc euh, des classes à énormes bursts comme le mage arcane euh, c'est très haut mais en réalité bon euh, du coup faut pas trop s'y fier Hungering Destroyer on est sur du mono cible comme tu peux le voir de l'impi du précis mais beaucoup d'impi. Sun King c'est énormément d'AOE mais bon bah pareil l'impi, il a une AOE brute en fait il a un burst AOE de débile l'impi avec épidémique, avec son lien sur le pet, avec ses blessures purulentes, avec sa zone de chair et décomposition mort et décomposition pardon c'est très fort mais évidemment ça ne vaut pas Eki sur sprite donc évidemment Aiki est devant L'artificier, on est sur du monocible avec des mi, euh, avec des fois des ânes, mais généralement que du monocible, si c'est bien géré, un pied un pied un pied un pied pie, tous les jours. Lady Nerva, c'est pareil, c'est du monocible, mais des fois il y a des ânes, tu vois, des fois il y a deux, trois ânes, deux ânes qui pop hein, en héroïque. Bah, L'impie également, il a des gros dégâts, dès que ça pop, il met des la poison sur tout le monde, il met de la peste, il peut mettre son lien, il le y et bam, tout le monde prend les dégâts de la, la chaîne, c'est incroyable. C'est vraiment un très très bon fight pour lui. Council of Blood, il y a un peu trop d'ânes distants séparés, et, et c'est qui s'en sort le mieux là-dessus. Au niveau de Search Fist, ça c'est, il faut vraiment des timings de burst monocybe par minute. C'est chaque minute où tu dois tout mettre. Un bon impie s'en tire très bien. Et d'ailleurs, on peut le voir, là, c'est ça qui fait la différence. Un bon API va réussir à aligner correctement ses CD. Tu mets l'armée des morts au moment ou juste avant qu'il explose le pylône, tu vas faire trop mal. Ça va être débile. Et tes CD de burst, ça marche bien. Évidemment, les classes à burst comme ma cheveux, s'ils s'en sortent très bien et qu'ils jouent très bien, euh, ils arrivent à être devant. Mais bon, euh, grosso modo, euh, voilà comment ça marche. Pareil pour Eki. Et t'es en équipe, tu fais quoi T'appuies sur Convox the Spirit parce que tu joues fait... Bam tu, tu mets 200 000 dégâts en un coup, enfin, c'est débile, tiens, tiens, on va regarder. Nick DRD là, Nick DRD là-dessus. A tous les coups, au premier timing de pylone, à la première minute, Nick, il a appuyé sur Convox the Spirit et il est fait. Attention voilà, donc déjà il est fait, ok, il a le truc sous le shape, etc. Bref, euh, c'est un truc de fait, là on peut le voir d'ailleurs dans tous les cas, un fait, pardon, à ce niveau-là, j'avais pas fait gaffe, mais oui, donc c'est une fée, il joue Nia pour la maîtrise, etc., et puisque c'est ça qui fait le plus de dégâts numériquement. À une minute, à tous les coups, il a appuyé sur Convox the Spirit, 35 000 DPS. <rire> que demande le peuple Que demande le peuple, ouais, c'est Sludge Fist. Ça joue comme ça, il prend un debuff de 100% de dégâts pendant 12 secondes chaque minute, et le fait de pouvoir jouer une classe qui a un burst aussi monstrueux quand tu fais ton pouvoir d'effet, qui peut donner des trucs très forts, bah, tu peux monter directement en premier, et le fait d'acquiser la congrégation fée, les droods, ils se mettent extrêmement bien, les droudes de qui là-dessus, mais également les ferales, ce qui explique que même si là, sur les graphes là tu ne vois pas de ferales, Crois-moi que, pareil, il va appuyer aussi sur Convox the Spirit, et si tu balances 4 morsures féroces, il va se faire exploser, il va se faire démonte en fait, simplement. Donc c'est à prendre en compte, Stone Legion, tu as un peu du coup des aides un peu séparées, t'as as du Cleave, etc. Donc évidemment, pareil, X, mais bien, on pourrait voir de l'Impie là-dedans, ça serait pas non plus choquant. précis, affi également, évidemment. Et des Natrius, c'est pareil, on a beaucoup de modes mais également des moments où il y a plein d'adds et quand il y a plein d'ads, bah, l'Impie, se fait également plaisir parce qu'il a aussi du gros purse de zone. Donc à l'heure actuelle, ça donne ça, à l'heure actuelle, niveau DPS, euh, on voit des classes qui sortent beaucoup, beaucoup, beaucoup, qui sortent de partout, qui, et qui, bah, ça cause du de cible etc. Le marksman également, il est très très fort, parce qu'en fait, déjà, il y a beaucoup de fights où le fait d'avoir une minute de cooldown, ça va vraiment bien synergiser avec le fight, ça va être très fort, donc bah, le cooldown de double tap, également le pouvoir d'effet trop fort à l'heure actuelle, je trouve, en, en précis, ça fait très très mal, sur ton burst, en fait, t'as juste à relier, tu fais une macro avec ton burst d'effet, ton trinket, ta précision, tu vas mettre des open de débile, tu n'es pas testable par quasiment aucune classe, à part par les deux premières là, mais les autres classes peuvent pas te tester en fait, en termes de dégâts, tu regardes un open de n'importe quelle fight, Tiens, je vais te mettre un exemple, de, même de chez moi, hein, de, de ce qu'on peut voir euh, quand je joue, je vais te mettre un open d'un des streams que j'avais fait euh, sur un des boss, je te laisse regarder le détails, c'est pas testable, un, un précis à l'open, c'est pas testable, surtout si tu t'as trop de burst en fait, et t'as également des énormes dégâts de zone, avant la faiblesse c'était le double cleave. maintenant il n'existe plus vraiment parce que pire tu joues tu joues déjà le pouvoir d'effet qui fait des dégâts à tout le monde, donc il fait des dégâts également à l'autre cible. Tu peux jouer salve qui te permet également de faire des dégâts à deux cibles, sur certains boss tu peux également jouer le tir de la chimère qui te permet d'avoir ton tir des arcanes qui devient un tir des chimères qui met des dégâts magiques sur deux cibles. Au final il n'a pas vraiment de faiblesse, sa seule faiblesse c'est le... C'est là où clive sur longtemps C'est-à-dire, si des mobs Ils ne meurent pas, il y a des gros tas de mobs Qui ne meurent pas au bout de très longtemps Et, euh, Ça n'arrive pas, voilà, ça n'arrive pas sur le raid Il n'y a pas de situation comme ça Il n'y a que des avantages à jouer précis Il n'y a pas de désavantages particuliers Donc forcément, ça reste une classe qui va perf haut, qui va mettre des énormes dégâts au niveau du SP, c'est pareil, bah, du coup, on a vu, on peut beaucoup bénéficier du fait de multidot et en plus, c'est un excellent burst monocible, et la rotation est simple, donc il n'y a pas encore forcément de gap non plus de gens qui maîtrisent pas trop, et qui vont pas faire très mal. C'est maîtrisé, maintenant, SP, ça marche bien, et il y a peu d'erreurs qui peuvent être possibles d'être faites, donc évidemment, il s'en sort bien. Le moine marche-vent, je t'avouerai que c'est un mystère pour moi. <rire> je ne sais pas pourquoi il y a des moines de marche-vent. On va étudier du coup le cas du mois de marche vent parce que c'est marrant. Le mois de marche vent il est connu pour avoir deux grosses faiblesses. Un, il y a le Scaling, donc euh, il est plus fort en Underly qu'en Late parce qu'il a du mal à scale fort au niveau de ses stats et au niveau de ses stuff. Bon bah ça du coup, on est au début d'extension, donc euh, bon, euh, ça, ça se tient qu'il soit fort. Le deuxième souci qui est connu du mois de marche vent c'est son Monocible. Voilà, il, il a un bon Burst, il a un bon Burst, on peut pas lui retirer ça mais surtout il a plein de dégâts de zone C'est à dire qu'il a son coup qui tournoie Il a ses points de la fureur Il a son coup tournoyant de la grue Il a, il a son euh, truc de la fureur du dragon Grosso modo en clé Où dès qu'il y a des packs de monstres Le mois de marche vent Il a quand même de quoi deal en A.O.E Et de quoi burst en A.O.E également Donc tu mets tes esprits, tu mets tes points de la fureur T'as potentiellement ta légendaire sur l'explosion de chi ou autre Tu vas faire très mal Tu vas avoir ton coup qui tournoie en permanence T'as euh, du gros burst Ton dernier talent et extrêmement mal également. Par contre, le mono-cible, normalement, euh, bon ben, tu, tu vas manquer un moment de ressources, tu vas t'affaiblir, tu vas, tu vas être bas en DPS. Pour répondre à pourquoi le moine marche-vent est aussi haut, c'est qu'il a également du coup un bon mono-cible à la actuelle sur le raid. Pourquoi On va comparer rapidement, par exemple, sur le premier boss, sur Shriekwing. Le moine marche-vent, le premier, est à 3584 et par exemple, pour comparer une classe purement mono-cible, le voleur finesse, tourne à 3676, donc à peine plus, alors que le moine marche-vent, dès qu'il a des qu monstres, il va exploser, tu vois, il, va, il va se mettre extrêmement bien dès que tu vas avoir des ZAD. Mais pour autant, il a à peu près autant en moine cible. Si on clique sur, par exemple, Megablocks, le premier moine marche-vent, ça va nous expliquer déjà un petit peu rapidement des choses. Donc on va le chercher au niveau de son groupe, on le prend, ok, il est perfaçant, il était beau, donc il est potentiellement également dans un bon groupe, mais, mais encore, le graphe correspond exactement à ce qu'on peut attendre d'un moine marche-vent. C'est-à-dire qu'il a un open très fort. Et après, bon, bah à un moment, euh, il tape.. Euh, il tape. Voilà, il tape à, euh, Il y a même deux moments, il tape à 2K, quoi. Hein, et, euh, il est très très bas. Mais. Le fait qu'il ait un open aussi haut, ça va le renforcer. Là, c'est parce que tu as la phase où tu ne peux plus taper le boss, et ensuite tu peux le retaper, il remet, il remet ses, ses gros cooldowns. En gros, ce qu'il fait ici, du coup, ce qu'il joue, c'est qu'il joue deux choses. Qui te permettent d'enphaser sur son burst, et de le rendre beaucoup plus sexy que ce qu'il a pu l'être jusque-là. Un, il joue Kyrian. Kyrian, ça fait que ça va te donner un gros boost de maîtrise quand tu vas utiliser le pouvoir Kyrian. Donc déjà, c'est vraiment vraiment bon en mode cible, en raid, c'est ce qui cible le plus haut, c'est ce qu'il y a de plus sexy, Kyrian, c'est vachement bien. Tu vas gagner plein de maîtrise, la maîtrise ça te fait des augmentations pures de dégâts si tu arrives à enchaîner des compétences différentes. Mais ça augmente énormément tes dégâts à la maîtrise. Donc déjà, il a un gros boost de dégâts juste par rapport au fait d'être Kyrian. Outre ça, il décide de jouer la légendaire qui lui file 33% de hâte quand il invoque un esprit. Ce qui veut dire que du coup, quand il va, ce qu'il euh, il va faire, c'est qu'il va aligner toutes les étoiles. Il va partir en pouvoir kyrian et ensuite il va mettre tout son burst, dont les esprits, et il va essayer de monter le plus haut possible. Si on regarde là, on voit qu'il monte quand même haut, il monte à 13 000, sur du pur monocible, il y a quand même peu de classes qui vont aussi haut que ça, et si on regarde au niveau de ses castes et compétences, à tous les coups c'est ça, voilà, c'est ça, il met sa potion, pac pac pac pac, pac. il met Xoen, il met le pouvoir qu'il il met tout, donc en plus il est orc, il a le bijou en plus, il a looté le bijou de The Other Side, il a de la chance, c'est un très très gros up Il part directement avec son coup de pied de soleil levant. Point de la fureur, blablabla bla, bla, bla, bla. On met les esprits, donc Storm, Earth, Sunfire. Fire Et alors là, là il duplique tout Il met des points de fureur de partout Il va mettre directement son tout coup du dragon Donc là évidemment il met sa meilleure rotation Il met un maximum de burst Et du coup il va monter très très haut Dès la 4ème à 8ème seconde Si on revérifie là où on était juste avant Tac, c'est Marie de la quatrième à la huitième seconde, c'est là où on se situe. Quatrième seconde, bam, il s'approche des cas et là il les monte directement. Donc le fait de pouvoir être Kyrian, le fait d'avoir une légendaire qui s'énergise très bien sur le burst, lui permet au final de sauver son mono-cible et il va se mettre mieux sur des fights où il va pouvoir avoir le temps par contre évidemment de taper, euh, de faire du zone parce que c'est là où il est euh, il est fort de base et moins de marcheurs comme par exemple en clé, à l'heure actuelle tu peux faire des clés en mode marche-vent et tu peux te mettre très bien par rapport à tes potes. On peut voir que par exemple sur Huntsman où il y a deux mobs, bah, tes points de la fureur ils vont toucher les deux, ils sont collés souvent en plus l'ours et euh, son maître au niveau de par exemple Sun King bah, ils ont quand même 6700 dps, c'est énorme même Lady Innerva par exemple 5400 c'est énorme parce que les adds qui vont apparaître, eux, ils vont pouvoir garder leur cooldown pour ça et ça va faire trop mal, ils vont pouvoir mettre des gros dégâts de zone. Donc au final c'est une classe qui on s'y attendait pas, et plus haute que ce qu'on aurait pu dire. Moine de marche-vent 5 e euh, 6 e druide feral 4 on n'aurait jamais dit ça. Pour le feral, entre autres, à cause du pouvoir d'effet, il brille nulle part, mais il est mauvais. Nulle part non plus. Il est capable de faire des très très bons dégâts de zone, notamment quand tu prends des builds avec par exemple la déchireur de zone, il a des excellents dégâts de burst avec le pouvoir d'effet, et grosso modo, ces dégâts tout court ont été suffisamment améliorés pour qu'il arrive à tenir la distance par rapport aux autres. On peut le voir par exemple sur euh, le chasseur, il a 5500, sur Shrinkwing il y a du pur monocible 3800, c'est déjà pas mal. Si on compare par exemple Shrinkwing, les plus hauts, donc euh, Hurlel, les plus hauts sont à 4300, le Feral est à 3800, on est vraiment vraiment pas si loin que ça, comparé euh, aux autres qui sont les plus hauts. Si on peut prendre par exemple d'autres boss, comme euh, je sais pas, on va prendre Lady Inerva Dergven, qui a un des moment euh, à Dotrad, etc., qui peut potentiellement multi MultiDot. Le premier Feral est à 5000 DPS sur Lady Inerva. Si on regarde Lady Inerva sur d'autres, par exemple, le plus haut, c'est 5800. Le Feral est vraiment, vraiment pas loin de tout ça. On va prendre un exemple, on va regarder, tiens, d'ailleurs, le plus haut sur cette Suisse, 5400, et on va aller checker un petit peu. Le plus haut, pour rappel, sur Franche Point, à côté de ça, c'est 6300. Donc, il y a 700 de moins sur le Feral. Mais si on va regarder le premier opteur, il y a de grandes chances que le mec, il joue fait, et que le mec, il ait fait une convoque de l'amour dès le début. Donc, déjà, on peut voir que, du coup, il joue effectivement fait, que là sur une minute il a pas fait si mal mais alors à deux minutes waouh <rire> à deux minutes il a fait trop mal est-ce que à deux minutes et à 4 minutes 30, c'est pas là où il a décidé de claquer son truc d'effet peut-être qu'il l'a mis également à l'open euh, et du coup il a fait open deux minutes quatre minutes c'est fortement possible là on peut voir une énorme différence entre une minute et deux minutes ça peut également être le berserk en gros il a deux cooldowns très forts son berserk qui est devenu vraiment badass depuis Shadowlands avant, il fallait prendre Incarnation Roi de la Jungle, maintenant tu fais des dégâts très corrects avec ton Berserk. On va checker rapidement ce qu'il a été capable de faire, à quel moment il a claqué sa Convoque et à quel moment il a mis le Berserk. Donc à l'open, il a mis le Berserk, c'est 3 minutes de cooldown, et ce qui me questionnait, moi c'était Convoque the Spirit, est-ce qu'on peut le trouver ici Voilà, Convoque the Spirit, c'est parti pour le chercher. Et voilà, c'est bien ça. À deux minutes, convoque the Spirit. C'est incroyable parce que ce truc-là, ça représente plus de burst au niveau des graphes que son berserk. Alors bon, au final, ça, ça se voit à peu près. Mais c'est incroyable à quel point ce pouvoir de congrégation permet de définir la classe. Par exemple, je vais donner l'exemple. En voleur finesse, ton pouvoir de congrégation, c'est 2 à 3% de ton DPS. On n'est pas du tout sur un burst aussi conséquent qu'un feral, qu'un chasseur que d'autres classes comme ça peuvent bénéficier. Donc, entre autres, le fait d'avoir une congrégation aussi forte, ça a pris le Feral qui était en pré-patch assez bas, et ça l'a mis pas, ça l'a mis haut en fait, ça l'a mis bien, et effectivement, bah, d'autres trucs comme le berserk, etc, aident également très bien la, la classe. On peut probablement voir, est-ce qu'il a réussi à remettre un Convoke the Spirit Convoke the Spirit... Est-ce qu'il a réussi à en recaler un dans le fight Non, il n'a pas pu en recaler. Là, si, voilà, ça, justement, bah, le dernier à 4 minutes 30, Reconvoque the spirit, re de DPS, on rebalance une morsure féroce derrière, puisqu'on a et que le, on a fait plein de combos. Donc, morsure féroce, bam, convoque the spirit, remorsure féroce. Et donc, au final, bah, vu que ça fait des morsures féroces et compagnie, au niveau de ses dégâts faits, on retrouve à 50% de son DPS en morsure féroce. C'est énorme. Bon, ouais, et je vais arrêter là-dessus sur la vidéo parce que je suis capable d'en faire pendant deux heures, d'expliquer des trucs là-dessus. N'hésite pas à me dire vraiment qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en as pensé. Je vais juste conclure rapidement la vidéo sur le mythique qui arrive. Donc, tu n'es pas sans le savoir, le mode mythique va s'ouvrir bientôt. Les monstres auront beaucoup plus d'HP, donc le fait d'être bursty va compter un petit peu moins des classes qui vont être touchées un petit peu par l'équilibrage annoncé. Donc... Petit up du chasseur de démons, du voleur assassinat, petit up du guerrier fury, du guerrier arme, des classes qui étaient vraiment basses, comme le démon Destru, qui a du mal à briller à part sur deux ou trois fights, Petit nerf du chaman heal, mais ça ira, tu vois, il n'y a pas également grand-chose. On a de l'augmentation des dégâts du dégâts sans, logique, nerf de la maîtrise du dégâts un oli, et augmentation de la menace des tanks. Au final, ça ne devrait pas changer grand-chose au niveau de l'équilibrage, ça va rester à peu près la même chose, je pense, au niveau des graphes, au niveau de la première semaine. Le truc, c'est qu'au bout de quelques semaines, quand on va pouvoir avoir vraiment ce gear, évidemment, ça va changer. Tu as des classes qui ont besoin de beaucoup plus de gear, qui marchent mieux sur les stats secondaires. Par exemple, prêtre nombre, qui risque de s'envoler encore plus. Mais dans tous les cas, on va refaire des vidéos au fur et à mesure, je pense une par semaine, sur ce type de format. Et n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en penses pour voir un petit peu comment ça évolue, etc. Au niveau des équilibrages, parler des prochains équilibrages et compagnie. Je te souhaite une excellente journée. D'ailleurs, on te souhaite avec Never hein, qui vient expressément souhaiter euh, le au revoir, Never parce que Never c'est un chien voilà, poli, donc on en te souhaite une excellente journée, tu prends super bien soin de toi, N'hésite pas à me dire en tout cas qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu joues toi, et où est-ce que tu en es d'ailleurs sur le raid, pour ma part à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai fait 10 sur 10 normal et 5 sur 10 heroïques, la suite, la suite va arriver, n'hésite pas non plus à checker la chaîne Twitch si tu as envie de voir un petit peu des lives, de Mythic+, de PVP, de raid et compagnie, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite